Okay, So thank you to everyone for joining us today for this web talk about the just transition. Uh, we hear a lot about the term just transition these days and today we want to explore concretely what it means and how we can make sure that Europe's transition away from fossil fuels to a carbon neutral economy by 2050 is one that is both socially and economically just. So today we're joined by Mounir Satori, Greens efa MEP from France, who has been the lead on the European Parliament's Employment and Social Affairs Committee on the proposal for a just transition fund to finance the tr transition. Uh, we're pleased to welcome jean françois Caron, Green Mayor since 2001 of Los Angeles, a former coal mining town in Northern France that has pioneered its own energy transition with the involvement of the local community. And we're hoping to be joined by Henrika Hahn, uh, Green's EFA MEP from Germany and Rapporteur in the Economic and Monetary Affairs Committee on the Just Transition Fund. Um, Henrika should be joining us sometime soon. Um, she's just having a few technical issues getting um, connected. Um, so my name is Francesca and I'll be moderating today. Uh, we'll start with some introductions from the panel and then we'd very much like to open up the debate and put your questions to our panel. So please post your questions in the chat on Zoom or on Facebook. And um, just a quick technical point, um, interpretation is available in French and in English and you can find that um, on Zoom. Um, so, To begin with, um, a question for Munir. Uh, can you start by maybe telling us why it's so important that Europe learns from the past and makes the energy transition a people-centered and socially just one? Oui, D'abord, euh, merci pour l'organisation de ce temps d'échange, euh, merci de m'y associer. Euh, J'ai été en effet rapporteur pour euh, la commission emploi de la vie concernant ce nouveau fonds de Transition Juste, mais ça n'a pas été un travail individuel, ça a été un travail collectif. Nous étions deux rapporteurs au Parlement, Enrique et Anne, j'espère qu'elle va nous re me, me rejoindre à la commission Econ et moi-même, et on a travaillé aussi avec les chats de rapporteurs écolos dans les différentes commissions, parce que pour nous, la transition est quelque chose de global et de systémique, et c'était important que les députés écologistes qui étaient dans différentes commission partagent une réflexion commune autour de ça. Pourquoi c'était important que ce travail se fasse de manière collective et pourquoi la transition doit être juste C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui sont victimes de l'ancien modèle économique, des territoires qui se sont des territoires qui se sont paupérisés au fil des années, qui ont perdu de l'emploi, avec des personnes qui n'ont pas, pas été préparées euh, à, euh, la, euh, à la transformation euh, de, de l'économie, qui ont des euh, compétences parfois euh, obsolètes, qui ont souffert d'un manque de formation et qui ne trouvent pas d'emploi sur le lieu de travail. Et puis, c'est des territoires euh, qui, euh, globalement, ont été déclassés. Et Pour nous, ce fonds de transition juste devait non seulement permettre à ces territoires de s'engager se, de manière forte dans la nouvelle économie, dans la transition économique, mais il fallait qu'on ait une approche globale de ce territoire, une approche axée sur les personnes, une approche axée sur la diversité de ce territoire pour leur permettre de se reconstruire, y compris une nouvelle identité à travers cette fonds de transition. Donc, pour la commission emploi, j'ai porté une approche assez simple finalement. C'est de dire s'il est urgent dans ce territoire de transformer l'appareil productif, il est urgent d'accompagner l'infrastructure sur ce territoire-là, parce qu'on a besoin de la vitalité de l'infrastructure sociale pour permettre sa transition et pour avoir des garanties qu'elle soit juste. Et puis, il faut s'intéresser aux individus. Il faut s'intéresser aux individus dans leur globalité, sur les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Il y a la question de la qualification qui paraît assez directe, assez simple, mais aussi la question de la formation, de la mobilité dans l'emploi, de l'insertion. Et il ne faut pas s'intéresser uniquement aux personnes qui, aujourd'hui, travaillent, par exemple, dans une mine et risquent de perdre leur emploi dans un an ou deux, parce que ça serait réducteur comme approche sur ces territoires-là. Depuis des décennies, des personnes sont exclues du monde du travail sans pouvoir se retrouver une place et continuer à faire société. Sur ce territoire-là, il y a des chômeurs de longue durée, il y a des, jeunes, euh, des étudiants aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail et qui ont besoin de trouver une solution en termes d'emploi. Et puis, on a besoin aussi de réconcilier les générations entre elles. Et donc, notre approche sur l'aide aux individus, euh, S'évolue la plus large possible et euh, l'objectif était de créer une dynamique et euh, un enrichissement mutuel. Ne, ne s'intéresser qu'aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans, dans ces industries qui risquent de perdre le boulot, c'est réducteur, c'est comme si l'entreprise demain qui viendrait créer une usine de fabrication d'éoliennes n'allait recruter que des futurs chômeurs. Une entreprise a besoin d'une diversité de salariés, elle a besoin d'une diversité de compétences, et donc nous avons souhaité que sur l'approche individuelle que le public soit le plus large possible. Et puis, euh, dans ce travail euh, que j'ai eu l'honneur de porter au sein de la commission d'emploi, on a aussi insisté sur la gouvernance. Si on veut que la transition se réussisse, il ne faut pas que euh, tout vienne d'en haut, ou de Bruxelles, ou même des capitales des États membres, mais il faut que là où le sujet s'oppose de la reconversion, que toutes les parties prenantes, les associations, les ONG, les locaux, les syndicats, les représentants des, des, des, des employeurs, soient au cœur de la gouvernance de, de ce fonds, puisque c'est cette capacité d'imaginer, d'adapter et d'inventer de manière collective en proximité qui permet, de notre point de vue en tout cas, une vitalité. Et puis, on a souhaité quand même imposer deux, trois critères. Pour nous, il était hors de question que euh, les régions pour qu'elles puissent bénéficier du fonds de transition, leurs États ne respectent pas les engagements le climat et l'accord de, de Paris. Il faut que la transition se fasse, il faut l'assumer que la transition doit se faire, que la transition va faire disparaître un certain nombre d'emplois, mais la transition peut aussi être une chance extraordinaire pour ce territoire-là de se réinventer, de se reconstruire une nouvelle identité qui n'est pas leur passé, ni leur identité de départ, mais qui se construise un avenir commun. Et d'ailleurs, c'était très significatif pour que j'en parle ici. Quand j'ai lu moi, la proposition de la commission, quand on l'a reçue, la transition était présentée comme quasiment une punition. La transition va nous imposer de changer. Et en fait, dans le récit politique de l'exposé des motifs, moi, j'ai tout mis en œuvre pour présenter la transition comme une chance. Ne faisons pas comme si jusque-là, dans ces territoires-là, tout va bien. En réalité, ça fait des dizaines d'années que des emplois se perdent, que des personnes sont exclues, n'arrivent pas à trouver un processus d'insertion, ont des problématiques sociales qui s'accumulent. Donc, euh, l'impératif de transition écologique qu'on a là aujourd'hui pour les raisons climatiques euh, ne crée pas des problèmes. Les difficultés dans ces territoires existent et... Euh, si le fonds de transition, avec les 44 milliards qu'il peut mobiliser, peut venir appuyer des dynamiques locales pour que, de manière systémique, sa transition réussisse en permettant à des entreprises de s'installer, en permettant à des salariés de retrouver des nouvelles compétences et de l'emploi, en permettant aux questions d'emploi qui sont traitées, en permettant aux questions de culturel d'être évoqué, mais je laisserai Jean-François nous dire plein de choses là-dessus. D'ailleurs, Jean-François fait partie de, des personnes que j'ai tenu à consulter avant qu'on commence le travail d'écriture, parce que nous enrichir de, du point de vue des ONG, des acteurs locaux était pour moi quelque chose d'essentiel. Bon, j'en reste là et je reposerai. Je répondrai à d'autres questions futures. Okay, thanks very much, Munir. Um, Lots of stuff to talk about, and um, I encourage again. Those who are following online to submit questions um, and yeah, to contribute to the discussion as well. Um, so Jean-Francois Caron, um, could you start by maybe sharing your experience of the transition on the ground in Los Angeles and how it was possible and how you could ensure, um, as Munir was saying, that involvement of community and all the, the different stakeholders in the process? Pardon, merci. Euh, alors, en quelques, quelques minutes, rapidement, pour dire que ma commune euh, est dans le bassin minier du nord Pas-de-Calais, tout en, tout en haut de la France, qui avait sept puits de mine sur la, la, la commune. Et pour vous donner un ordre de grandeur des difficultés à affronter, le sol de la commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Et donc, ça pose des questions de, de, de fracturation des réseaux d'eau, de destruction de l'habitat. Et, et donc, on a de multiples problèmes en entrée systémique, c'est-à-dire des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes économiques mais peut-être surtout dans la continuité de ce qui vient d'être dit, euh, des problèmes de, de repères euh, culturels, de à quoi on sert, de quoi… Euh, quel, quel sur quoi s'appuyer, puisqu'en fait, on a toujours été pensé comme étant des bras pour la mine, et que la question de, de nos propres compétences n'était presque pas posée. Bon, alors, du coup, l'histoire de Los Angeles, en fait, c'est un arrêt brutal du charbon, et il n'y avait pas de vision. Souvent, on parle des projets de territoire, moi je suis un peu expert de ces questions-là, j'ai été élu au Conseil régional et, et au niveau national. Quand tout s'arrête, on a un énorme problème de projection et on a un énorme problème personnel intime de se sentir déclassé par rapport aux exigences du siècle qui va arriver où il va falloir parler plusieurs langues, aller sur le digital, être réactif, ce qui n'est pas dans les dans la culture de ces territoires-là, et j'en connais beaucoup puisque j'ai travaillé à mettre en réseau les bassins miniers dans le monde. On a à peu près toujours ces mécanismes-là. C'est pour ça que le début de la reconversion de l'os a été fait à partir d'un travail sur un projet d'huile, donc un diagnostic, d'une analyse de, de nos forces et de nos faiblesses, mais d'emblée profondément euh, avec euh, les acteurs, avec la population. Parce que, en fait, le changement de modèle auquel on était confronté, mais ce qu'on a vécu il y a 25 ans, c'est ce que vit la société aujourd'hui par rapport au problème du dérèglement climatique, euh, par exemple. Euh, ce qu'on ce qu vit, c'est à la fois un profond changement d'imaginaire, euh, profond changement de, de référentiel, si on peut dire, sur ce qu'on va appeler la question du développement. On était passé d'un univers très productiviste et pour passer à un univers... Euh, complètement alternatif, donc c'est des, des questions d'évolution de, de, de culturelle, culturelle. Et, et admettons même qu'on ait une vision du nouveau modèle de développement euh, qui est devant nous, ça va passer par des stratégies de conduite de changement à l'interne et on sait bien que la conduite de changement c'est compliqué, c'est compliqué dans l'entreprise, c'est compliqué partout ça va faire appel à la question des, des, des, neuro, euh, des neurosciences, à la question de l'ensemble des inerties, enfin, c'est pas si simple que ça de changer et ça prend du temps. On dit en général que ça prend une génération. Donc, Du coup, nous, sur, à Los Angeles, on a travaillé d'abord sur un projet de ville, puis sur des expérimentations, puis sur de la généralisation d'innovations qui font qu'aujourd'hui, en France, on est souvent considéré comme une référence de transition parce qu'il y a des résultats dans tous les champs. Je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça, mais parce que ça s'est fait avec la population. Et ça a commencé par la réflexion sur un projet de ville. Et donc, euh, D'emblée, on a posé que la question de l'implication habitante était majeure et que la question du récit, comme ça vient d'être dit par Mounir, elle était stratégique, c'est-à-dire de quoi on est héritier, c'est quoi notre système de valeurs, sur quoi on peut s'appuyer, la solidarité, le courage, le sens du travail, le sens de la fête, tout ça, ça nous fonde. En plus, dans nos bassins, les gens qui sont là, ils sont venus d'Afrique du Nord, ils sont venus de, de Pologne, ils sont venus de Tchéquie, de, de différents bassins il y, a, il y a de ça un siècle. Et ce qui nous a unis, c'est le charbon. Et si on ne travaille pas la question de la mémoire collective, c'est comme si on demandait aux gens de renier leur propre histoire, de renier leurs propres parents. Et donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se reconstruire en se reniant. Donc, on a fait tout un travail, mémoire collective, des sons et lumières, travail de récit multiforme euh, qui nous a permis de, de nous reconnecter à nous-mêmes. À partir de là, les pas de côté ont été faits par des individus. Ça passe par des leaderships individuels, collectifs, mais ce pas les organisations qui font les pas de côté. C'est des pionniers qui, à un moment donné, ont commencé à installer une nouvelle vision. Les, et les quatre piliers de l'action la, de Glossanguel, sont assez simples. Le premier, c'est tout est en processus de co-construction, co-design. Donc, l'implication des habitants et des acteurs économiques, par exemple, c'est à la fois porteur d'intelligence collective et de créativité, c'est porteur d'efficacité parce que quand on a produit un projet, bah, il est beaucoup plus percutant. Et troisièmement, ça transforme les gens, ce qu'on appelle l'empowerment, de la capacitation qui va transformer les habitants. Deuxième pilier, c'est... Si on veut attraper la question de la transition et de la durabilité, il va falloir croiser en permanence l'environnement, l'économie et le social. Et donc, c'est des nouveaux processus de transversalité et de coopération, ça veut dire des nouveaux modes d'organigramme, des nouveaux modes de management pour attraper la question du site systémique. Troisièmement, si on veut aller vers une, une transition, vers un nouveau modèle, alors il va falloir inventer, innover. Et Or, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, c'est quoi créer les conditions de la désobéissance C'est quoi accompagner un processus de capacité collective à innover On pourra en revenir si vous y voulez. Si vous le voulez. Et quatrième pilier, j'arrêterai là-dessus, c'est que pour moi, il y a, une, il y a besoin d'une poétique, pardonnez-moi ce terme peut-être un peu décalé dans le siège, enfin, au niveau de la commission, mais la, la poétique du changement, pour moi, c'est l'histoire de l'étoile et des cailloux blancs. C'est-à-dire de, de poser que la transition, ce n'est pas euh, une contrainte, une morale, euh, c'est l'entrée par le désir. L'étoile qui est dans le ciel, elle nous donne envie, elle nous donne envie de la rejoindre, elle brille et elle nous met en désir. Or, le désir, c'est de l'énergie. Et donc, pour moi, la, la, la transition se construit par le désir. Mais si on ne peut pas aller à l'étoile alors, ça déclenche de la frustration, de la colère, de la sidération. Et donc, il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Si je prends juste un exemple pour conclure, Los Angeles aujourd'hui est en situation de devenir la première ville de France intégralement couverte par le solaire, par les capteurs solaires. Donc, notre étoile, c'est tout au nord de la France, donc pas dans les zones ensoleillées. Eh bien, nous pourrions être revanche de l'histoire, nous étions les produits du charbon, nous pourrions être euh, la ville solaire. Mais le premier caillou blanc, c'était une centrale au pied de nos terries. Le deuxième caillou blanc, c'est l'église qu'on a fait en solaire avec la population. Le troisième caillou blanc, c'est l'ensemble des bâtiments municipaux. Et comme on a de la participation habitante et que les gens mettent de l'épargne, on a trop d'argent, aussi incroyable que ça puisse paraître, et on est en train de chercher toutes les toitures privées, que les habitants nous donnent pour qu'on puisse les couvrir. Donc l'étoile et les cailloux blancs, c'est ce qui permet de tenir le long terme et le court terme. Le rêve, on a besoin de rêve pour la transformation. On a besoin d'une utopie mobilisatrice. Et les cailloux blancs, c'est le concret, c'est la preuve, c'est le réel. Et par ces mécanismes-là, en 25 ans, on a eu un certain nombre de résultats assez assez étonnants. Et, et la conclusion, c'est que ça passe par la mise en mouvement, partir des acteurs, la mise en mouvement des acteurs, et que la question culturelle au sens global est absolument stratégique. Merci beaucoup, Jean-François. C'est une image vraiment belle de l'aspect poétique. C'est vraiment bien. Juste pour résumer un peu, avant Henrique... Um, Uh, steps in and um, so Munir talked about the the infrastructure for transition how the economic and social aspects are both really important and the fact that the whole community needs to be involved um, not just those workers from the former mining towns um, but but all aspects of the community and it's also about upskilling and reskilling people um, and Jean-Francois uh, has spoken about the inclusion of the community again Um, and the four pillars. So the idea of co-design, sustainability, environment, and this innovative um, aspect, um, and also the, the transition being based on solar, um, solar energy as well. Um, so um, Henrika, um, if, if you're, yeah, you're, you're with us now. So um, Henrika, uh, could you begin by telling us about the industrial side of the transition? Uh, what are the main opportunities for job creation and for local economies and in which sectors you see the biggest potential yes thank you very much for the interesting question and um even if we had technical problems i'm very glad that i'm here finally but uh, of course uh, i know your thoughts Munir, because we work together very closely uh, on the Transition fund and um i've also heard in part um The last words um, of, our, of my predecessor, and I'm very glad that we're here talking about this very important topic. Um, so I think um, you underlined uh, a little of the importance um, of this project. We work on um, the context of the Green Deal, I uh, assume, uh, and I think. Um, we have to take into account that uh, the European support provided through the Just Transition Fund goes to regions in Europe which are in the backseat of the ecological transition. So these regions are typically currently dependent on one or a few companies carrying out coal mining, coal-based power production, and companies performing industrial activities based on very polluting fossil fuels. So of course, these kind of uh, industrial activities cause problems for the health of the local pop uh, population and the environment, and um, as well for the competitiveness of the economy in the regions, because these din dinosaur industrial activities are no longer environmentally uh, econo uh, economically viable. So these regions must find their own ecological transition path with the support of the European Union. And of course, there's no one-size-fits-it-all method, but there are some sectors which can re revitalize these regions by creating long-term sustainable skilled jobs and improve the quality of life in these regions. One of the sectors are, of course, the renewable energies, uh, one of our um, core issues for the Greens, right, uh, we, we work on because there's so much chances in it, and um, to sum it up in a short phrase, um, to put energy in renewables is much smarter than to put efforts in coal. Renewables can create more jobs than coal does today in coal regions, so Serious studies like from the Joint Research Center point to the fact that coal regions, for instance, have the potential to supply 60% of the renewable energy production needed to meet the EU climate neutrality objectives by 2050. And according to the findings of the Joint Research Center, the same research center as I mentioned before, by 2030, up to 315,000 jobs can be created in coal regions by de deploying clean energy technologies, increasing to more than 460,000 jobs by 2050. So all these figures show the potential for jobs in that region and focusing on renewable energies. And this would be more than twice the current amount of direct coal-related activity jobs. So, in particular, the reconversion of former mine sites to renewable energy generation and construction of renewable energy infrastructure in such sites or neighboring areas can provide green jobs to post mining communities. And what we can also see, what is very important for us Greens, of course, is that it boosts, that it's uh, clearly a democracy booster in the energy transition process as well so this is something that is always important for us greens right to involve the stakeholders and the people who are concerned with that and the shift from coal-based regional economies and energy systems to renewable energy can enable local communities to become active participants in and owners of the energy transition and move from a single to a multi-industry model So, of course, we also have to uh, say that uh, not all regions in transition have a great renewable energy potential and can't fully replace their energy production capacity from coal with renewable energies. But um, we have regions with limited technical renewable energy deployment that can use energy produced in the neighboring territories of the same country. So let me um, cite you an example. So in Poland, for instance, the Baltic coast may become an offshore wind hub within the next two decades, supplying the whole country with one third of the energy produced with coal today. So coal regions with limited renewable energy deployment potential could become leaders in the manufacturing of green technologies, such as wind miles or batteries. And So, of course, uh, we can see the Just Transition Fund is an important step in an ecological, social transformation process in Europe in the light of the Green Deal. So we have the first legislative file we worked on now in the context of the Green Deal with the Just Transition Fund. And that was very important to find out from me and me as well, to find the group's perspective here, if they're willing to implement the Green Deal, because it is such an important aspect um, um we, we, we are working on. We want to leave no one behind, and now we have the chance to show it with our with our work on the Just Transition Fund. Thank you. Thanks, Enrica. Um, maybe I could just ask both you and Munir, um, having outlined the green priorities in the file, um, if you could maybe just highlight some of the green kind of wins in committee that you were able to secure in both MPL and in Econ. Um, so maybe Munir you, you could start. j'ai pas tout j'ai un problème de son. sound. c'est la question c'est est-ce que tu peux me rappeler la question que j'ai un problème de son, je l'ai pas entendu. Yeah, I, I will repeat the question. Um, it was to see if you could um, outline some of the concrete sort of green wins, successes that you had in committee when negotiating the Just Transition file. So, um, just to give some examples of those, those elements. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure rapidement. Euh, ce qui était pour nous, euh, et c'est un, un débat qu'on a beaucoup partagé entre écologues et on en a parlé longuement, entre autres avec Enrique, ce qui était pour nous essentiel euh, dans la vision sociale de ce fonds se retrouve dans l'article 4. La commission proposait que ce fonds euh, ait pour objectif de financer l'appareil productif, la transformation de l'appareil productif. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, et il faut qu'il y ait du, de, de, du développement économique, de l'implantation de nouvelles économies. Mais on a estimé que ça ne suffirait pas et donc, j'ai proposé, et ça a été adopté par la Commission, une articulation autour de trois axes euh, l'investissement économique, la transformation de l'appareil productif, donc l'infrastructure sociale, c'est ce qui, de notre point de vue, peut permettre de mobiliser tout le territoire, et euh, l'aide aux individus. Parce que si on ne s'intéresse pas aux individus, à leur parcours, à leurs difficultés, à leurs qualifications, à leurs besoins de mobilité, de garde d'enfants, d'amélioration des conditions de logement, pour nous on ne réussira pas la transition. Donc cette lecture de l'utilisation du fonds selon trois axes importants qui se complètent et qui vont dans le sens de l'accélération de sa transition a été adoptée au sein de l'article 4. Euh, il y a aussi euh, l'impératif euh, du respect des conditionnalités, une double conditionnalité. J'ai parlé tout à l'heure que euh, dans le texte de la commission emploi, euh, les États doivent respecter euh, les engagements climatiques et, du, et des accords de Paris, mais aussi les entreprises quand elles bénéficient de l'aide du fonds doivent rester euh, cinq ans minimum sur le territoire parce que l'idée, c'est d'empêcher euh, l'offre d'aubaine, euh, l'opportunité de financement, mais favoriser l'implantation au niveau local d'un tissu économique. Et euh, la question de la gouvernance, euh, Enrique en a parlé, Jean-François aussi, dans la proposition, dans le texte voté à la commission emploi, la, la gouvernance est ouverte. Euh, avec une, on dit dans le texte qu'au niveau régional, au niveau territorial, la capacité d'innovation, d'imagination, de créativité doit être plus grande et doit participer à cette élaboration. Les collectivités, les ONG, les associations, les syndicats, les corps, le corps social dans sa globalité, parce que il faut que cette transition fasse système. Tout ça est dans le texte. Mais maintenant, euh, le processus législatif va être long, puisque le vote final, la commission mère phare de ce fonds c'est la commission régie, on va voir comment la commission régie va intégrer des propositions qui viennent des autres commissions, et une fois que la commission régie aura finalisé son texte, il y aura un vote en septembre en séance plénière, et après s'ouvrira un débat dans le cadre du Trilogue avec la commission et les représentants des États membres. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que parmi les rapporteurs des différentes commissions, il y a deux écolos, Henrique et Anne et moi-même, nous participerons aux discussions au moment du Trilogue et nous ferons en sorte de porter ce en quoi on croit. Vous le savez, un certain nombre de groupes ont réintégré le gaz comme une énergie intermédiaire pour favoriser la transition. Moi, j'ai trouvé, je l'aurais dit aux autres rapporteurs des autres groupes, en réalité, vous croyez bien faire, mais vous ne faites que répondre aux injonctions des lobbies du gaz. Vous êtes en train de priver ces territoires-là d'une chance extraordinaire. L'objectif est de projeter ces territoires-là dans, dans, dans, dans l'avenir. La domination dans les territoires miniers, la domination de la mine, Jean-François le disait, nous étions des bras pour la mine. À empêcher une diversité d'implantations de, de, de, de, d'entreprises, de parcours, et à empêcher la multiplicité des compétences. Et en remettant le gaz comme euh, une énergie à, intermédiaire, vous ne permettez pas que tous les moyens financiers aillent vers l'innovation, vers les énergies renouvelables, vers les isolations thermiques des bâtiments. Et en fait, vous travaillez à l'encontre de vos territoires. Et quand c'est des députés euh, issus des pays de l'Est où des résidents sont à domination minière, moi je ne comprends pas que quand on est représenté du peuple, on écoute plus les lobbies que les intérêts de ces territoires. Et le combat n'est pas fini parce que la position pour une fois des États membres sur le gaz n'est pas forcément la position des groupes majoritaires au Parlement européen. La position de la Commission est aussi nuancée. Et bien moi je compte avec Enrique, les deux rapporteurs écolo, aller dire ce qu'on pense de. de de ce que doit être la transition pour ces, pour ces territoires, ces territoires ont suffisamment souffert pour que ce plan, entre autres, les aide à se projeter de manière déterminée dans l'avenir et qu'on ne continue pas à leur faire cette injonction de rester dans le passé et de continuer à être la vache à lait des lobbies et des énergies du passé. Henrika, did you want to come in here at this yes. point? Yeah. Uh, we have some questions from the audience. Maybe we we start with, with your intervention, and then we'll, I'll put some questions to you from from the audience. Yes, thank you. Um, I can um, tell a little about my work um, as rapporteur in the Econ Committee and um, as Green Shadow in the Etric Committee um, on the Just Transition Fund and Munir. He was um, summing summing it up in a, in a really good way. Uh, the central issues uh, we we also had in ECON and in Inter. Um So just um, to tell you, both committees have adopted their opinions already. Most. Uh, of the other opinion committees are delivering that uh, suggestions means like the ball will be soon in the uh, court of the Regi committee, the leading committee, and now we hope to influence um, the Regi committee opinion as well uh, when they uh, look at our opinions too. And um, the vote will take place before the summer break, and then we will go into trilogue. And um, I can uh, tell, for example, as uh, in the econ. Committee, we had a broad majority um, on our opinion, and that is a really strong hand we have now for the green position. Hopefully, um, to get uh, to, to get in there with uh, Munir together and to spell out what our wishes are. And I think um, um, we can uh, really tell, um, as Munir said as well, that the central issue was for us, of course, uh, will Be nuclear uh, and gas financed, right, with tax money. And um, uh, um, what also, what also was very important, uh, can be before we refer to the taxonomy. So that was also a real struggle and discussion we had. But I'm very glad that. Um, In the Econ Committee, we have a strong position found here. We excluded nuclear, and um, for gas, we found uh, a solution. And um, they all know that we stick, uh, that the Greens have a very specific perspective here. So, uh, but indeed, we found a solution. And I think um, in the Econ Committee, we, we couldn't go so far. Uh, uh, as a shadow, because we had a very uh, strong position of the gas lobby here that was implemented. And um, I think, uh, uh, you know, when you come as a newly elected uh, member to the parliament and as a Green, you are so enthusiastic, right, to fight for um, the Green Deal and all the perspectives. And uh, I think now the coming um, months and years will show uh, if The other groups are really willing to implement the green deal and we will strongly fight for that of course we have a very a uh, good position here and um, the public behind us, right? So, but this is um, something I would tell you. And I think um, with my work on this uh, Just Transition Fund, I was pursuing two main priorities. First, I wanted to make sure that the fund empowers public authorities and communities to define together solid long term sustainability visions for their territories, because always you can, you know, people who are affected by measures right they also have to participate on the discussion to take part in the decisions that is very very important and that's inherent to the democracy principle but also for the well-being of the people in the regions it's very very important and it's also part of the strategy right that it's supported you know this transformation process has to be supported by the public in the regions and that's the only way to do it, to take part in these decisions, and that's the best way for all of us. And um, uh, ECON and ETRIC committee has recommended a strong stakeholder engagement in the preparation and implementation of the transition plans, so that was a success we had. And importantly, the ECON committee recommends that these plans outline a clear decarbonization pathway and a progressive phase out of fossil fuels. So that was also a pretty important point uh, we have here. And it's very important to make sure that the money available for economic activities from this fund is used very wisely to maximize the benefits for the people and local communities. And uh, we want an economy that serves the people, right? This is a core value we have uh, fighting, we fight for in the, in the parliament. And I think this is really spelled out with that hint. And, First of all, it's important not to use the fund to support activities that private companies should or could finance on their own, like the depollution of coal mining sites, for instance. And second, it is important to finance projects which bring local skilled green jobs to the people and give them the perspective of a green future. Uh, and both points have been highlighted in the opinions of the ECAN and E3 committees, and I'm glad about it, of course, because that was important for my work. And even if the E3 committee opinion makes an exception for gas, we still have to fight for that and to, to uh, push the progressive um, forces we have in the parliament, but we will continue that um, To, to do that and to discuss, and as I said before, the sectors uh, in which investment should be directed as a priority, in my opinion, are renewable energies, helping to turn regions into tr in transition into green hubs. So that's a little sum up for, of uh, what was uh, what we were going through, and I think um, um, I'm looking forward to to our work. And you, your green force as well. I'm, I'm I count on it, and I'm looking forward to the following. Thanks. Thanks, Henrique. Um, so we have a question from Guillaume Fin, um, and he asks, uh, to what extent will the more vulnerable segments of the population, described by Jean-Francois Caron, uh, benefit from the EU and Member States COVID recovery financing plans and whether there will be any trickle down working in practice? and more generally, how in practice can social development be tackled through an ever-increasing financial system? Uh, maybe Jean-Francois Caron would like to, to go first on that question. Henrique. <laughs> Euh, ce n'est pas facile pour moi de répondre sur euh, le uh, plan de relance uh, puisque je, je ne le connais sorry, pas um, et, et je pense que c'est plutôt aux députés européens d'y répondre. Okay. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, venir plaquer des, des réponses alors que la, la population n'est pas en capacité de s'en saisir, par exemple, pour des niveaux de formation, euh, c'est se donner bonne conscience, mais ne pas créer les conditions de... de d'une enfin, réinsertion. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis dans, dans mon secteur du bassin minier euh, qui est très industrialisé, il reste beaucoup d'agriculture euh, euh, en péri-urbanisation. Bon. Sur la commune de Los Angoel, parce que depuis 20 ans, on a une stratégie euh, d'alimentation locale et d'alimentation bio. On a aujourd'hui basculé 300 hectares en agriculture biologique et en circuit court, et ça a créé 25 emplois. Bon, il y a une petite limite, c'est qu'au mois de janvier, au mois de février, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a des endives, mais... donc il y a un peu de saisonnalité. Mais 25 emplois pour des gens qui n'ont pas de diplôme, et ça, c'est directement utilisable. Et ça, ce n'est pas des sujets auxquels on pense quand on dit « réindustrialisation des grands bassins miniers » alors que là, on a de l'efficacité immédiate. Par contre, dans un autre domaine, je, dirige une, enfin, je préside une structure de, sur le bâtiment durable où on a un pôle d'excellence, un pôle de compétitivité. Et Actuellement, on est en train de transformer l'habitat minier en isolation thermique à partir de la filière du chanvre. Le chanvre est un, un isolant extrêmement intéressant. Donc, Il y a l'émergence d'une filière industrielle à partir de la production agricole et de la transformation. Et le logement minier, c'est 70 000 logements. Donc, il y, a, il y a un potentiel de développement extrêmement important pour structurer une filière. Et de l'autre côté, on recrute dans le bâtiment. Et ça, par là, pour le coup, c'est directement utilisable aussi. Il y a des jeunes de ma commune qui passent un bac, un bac éco-construction, construction bois et qui vont trouver leur place. Donc, alors que d'autres types de, de stratégies de relance, et elles sont mises en place, mais on n'est pas en capacité de s'en saisir. Voilà, donc moi j'insiste sur le fait qu'il faut se poser la question des, de publics qui sont souvent décrochés euh, et qu'il doit certes y avoir de l'innovation high-tech. Et, et dans ma commune, il y en a. Hein, J'ai cité la, la structure que je préside il y a 25 ingénieurs euh, euh, très high-tech. Il y a un Australien, il y a un Iranien. Bon, il nous faut ça aussi parce qu'on ne peut pas être que des, des territoires. Euh, de, de second rang mais attention à ce que les, les, structures, euh, enfin, les stratégies de relance soient accessibles pour des publics qui sinon vont regarder passer les emplois vont voir des gens venant d'ailleurs les prendre euh, et eux seront, euh, se réfugieront dans une espèce de relégation euh, dans lequel après ils ne sont pas si mal que ça hein, c'est à dire que bah, ça devient du, de la ghettoïsation il voilà, euh, faut vraiment que ce soit adapté à des publics qui sont eux-mêmes en transition individuelle et personnelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la question de la formation, elle est centrale. Elle est vraiment centrale. Parce que ce n'est pas parce qu'on passe du charbon à l'éolienne que celui qui était bon sur le charbon sait faire des éoliennes. Ça, Il y a vraiment un, un travail à cet endroit-là. Je m'arrête là. <rire> Je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-François. Je pense que euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la gouvernance et la place des acteurs euh, pour que euh, la transition ne soit pas quelque chose de décidé d'ailleurs, qui ne soit pas adapté au territoire, mais que l'espace pour l'expérimentation, et l'imagination et le fait de faire avec les gens et leur état, et là où ils en sont, c'est important. Donc, cette, cette notion figure, comment est-ce qu'elle va être déployée et, et comment on, on, pour se poursuivre nos discussions pour la mise en œuvre finale, euh, on va encore être un peu vigilant. Sur la question sociale, Idrick euh, euh, pourra répondre de manière précise, ce que la commission Econ a suivi, les histoires de, de, de plans de relance. Ce qui est certain, c'est que euh, malgré tout, on a vu face à cette crise du Covid, l'Europe se mobiliser, même si ça a été un peu tardif et qu'au début il y a une petite cacophonie en tout cas se mobiliser pour pouvoir en termes de mobilisation d'argent être aux côtés des États et des territoires dans cette crise il y a de l'argent qui va arriver mais comme la question sociale n'est pas une question européenne beaucoup de place sera donnée aux États membres et à leur bon vouloir et de mobilisation. Est-ce que ça va arriver vite et au plus proche du terrain pour répondre à des besoins urgents Moi, personnellement, j'ai un doute. Moi, je pense que cette crise du Covid doit nous interroger sur les compétences européennes. L'Europe a été si attendue sur la question sanitaire, médicale et sociale, mais en même temps, tant absente parce que ce n'est pas une compétence propre de l'Union européenne. Et, et je pense que le, le nouvel acte européen, si demain on doit rediscuter re de, de la construction européenne, il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'être que les compétences européennes soient plus grandes parce que on a besoin d'être ensemble pour faire face aux, aux, aux, aux défi du moment et on parle souvent et de mon point de vue, moi qui suis un Européen convaincu de l'Europe comme la grande absence sur ce sujet, Et en fait la crise qu'on vit ce n'est pas une crise de l'Europe c'est une crise des égoïsmes des États-nations un certain nombre de décisions n'arrivent pas parce que il faut l'unanimité des États et que certains États européens bloquent. La question de la solidarité face à la dette, la question de la mobilisation financière pour pouvoir être aux côtés, si des choses aujourd'hui ne se décident pas, ce n'est pas à cause de l'Europe. C'est parce que les États-nations sont dans un égoïsme qui fait qu'ils ne veulent pas tout mettre en commun. Et donc, la question sur quelle Europe on veut et de quelle Europe on a besoin pour faire face aux défis importants, c'est aussi un vrai sujet on doit, dont on doit se ressaisir, nous qui sommes les citoyens de cet espace. J'ai terminé. Henrique I agree, of course, that um, the COVID crisis affects the most vulnerable people in Europe, right? Uh, the people with no or a low income, or women in, in general, or, you know, um, you can uh, spell it out much more than that. And and so I'm very glad I have to say, like in the first draft we had in the Econ Committee um, of the Just Transition Fund, I asked for. Um, a higher amount of budget we have for the trust transition fund because the commission suggested 7.5 uh, billion and i asked for 30 uh, billion and now we have an amount of 40 uh, billion and of course you could say Uh, or declared as peanuts, but uh, on the other hand, I think it's a very strong signal we have here that the European Union is really shoulder-on-shoulder shoulder with the people in the, in the regions who need help, and that this transformation process, this ecological transformation uh, process, for the sake of the people in Europe, um, also has to take into account the very specific situations in the regions. And um, I think it's a very important uh, fact as well that we not only work with conditionality when we When we distribute or um, invest money, right? It's not conditionality only; it's also incentives, right? That we really see the positive perspective in the long-term um, view. Also, what uh, job creation, the job creation potential has, and um, in the discussions on the file, we really we were arguing, you know, on, on words like what kind of jobs we want to promote, right? Is it is it a job that? Um, a high level job. We were discussing that uh, in our shadow meetings. Yeah, what is high level job? Because we really wanted that um, all kind of jobs can be affected, all um, kind of education uh, can be implemented here to get a good job in a long term perspective as well. So I can really follow that um, that um, question at the very beginning. That is very very important that we um, take into account the people's situation in the regions. That we found also uh, solutions on the European level, not only on the national level, because otherwise the gap of the society um, is. Um, Um, deepening much, much more because actually the, the money we distribute at the moment is especially uh, distributed on the national level, not on the European level, but we have to work together on the national level The national uh, governments have to work much more in a European perspective, right? Um, because we all belong together, not only on a political perspective, but also on an economic perspective, right? And I think in this regard, the Just Transition Fund is a very good tool we find at the very beginning of this um, uh, period, uh, uh, um, implementing the Green Deal, to work together on a European level, And I really hope that this uh, will continue also in the other legislative files we will work on from a green perspective. Thank you. Um, so we have an, another question now from uh, JC Laplace. Um, and he asks, um, actually, I'm not sure he or she, sorry, <laughs> um, asks, uh, what do you propose in Poland? Where about 100,000 people are still working in mines with hard and dangerous work, uh, but paid twice as much as the average wage and a pension after 25 years. Uh, what kind of reconversion is possible there? And this is a question to, to all panelists. Euh, c'est à, à la fois difficile de répondre, mais je sais même pas si je dois y répondre. Moi, j'ai défendu euh, un, une vision du plan de transition juste, où on n'impose pas par l'eau et à partir de Bruxelles ou de Strasbourg, au, au, au, au territoire, le modèle de transition. Donc, ce qui est sûr, c'est que la Pologne, mais aussi d'autres pays de l'Est, où il y a euh, une place importante pour beaucoup d'employés dans les mines, que ce plan au départ est imaginé pour aider ces régions-là et les moyens qui seront consacrés à la Pologne seront plus importants qu'ailleurs, parce que l'effort et l'impératif de la transition sera plus grand, mais il appartiendra à ces territoires et à leurs acteurs de définir les priorités, les pistes qui ont tout été de cause. Au début, on nous parlait d'un fonds de 300 sur 7 milliards. Indiqué a beaucoup travaillé pour que ce plan soit plus important. Finalement, la réponse de la Commission était au-delà des demandes qu'on avait, et c'est une bonne chose. Donc, il y aura les moyens disponibles pour cette transition, mais je ne crois pas que ce soit à nous de, de l'imaginer, mais plutôt à renforcer la participation et le travail local pour que ça fasse sens pour les populations et pour les territoires. Euh, un mot peut-être un mot pour dire que la question qui est posée pour la Pologne, elle est posée depuis un demi-siècle pour tous les bassins miniers qui arrivent progressivement en, en fin de vie vous avez la même chose dans les Asturies en Espagne, vous l'aviez dans le Pays de Galles et, et le nord de l'Angleterre vous l'avez, enfin, on l'a partout chez nous, on a perdu 220 000 emplois de mineurs donc c'est considérable et là, on est sur des questions qui sont à la fois de, de transformer les compétences euh, des, des habitants, de faire apparaître euh, des nouveaux secteurs d'activité. Donc, il y a, par exemple, pour nous, dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, il y a 50 ans, c'était le plein boom de l'automobile et il y a eu une stratégie de réindustrialisation sur euh, le secteur économie, euh, automobile. Aujourd'hui... Euh, c'est des nouveaux secteurs qui, qui apparaissent et qui doivent bénéficier à la fois d'un désir local, qui doivent bénéficier d'une stratégie de, de transformation des compétences et des postures, et qui doivent bénéficier d'une aide, d'où l'intérêt des fonds européens. Enfin, moi, dans mon territoire, j'ai beaucoup bénéficié des fonds européens. La, la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur les écoactivités, analyse en cycle de vie des produits, écomatériaux, Nouvelle filière de matériaux, donc c'est du lourd, hein ce n'est pas anecdotique. Euh, on a beaucoup bénéficié de financements européens en matière d'innovation, de recherche euh, et, et d'accompagnement aux au process industriels. Donc, je dirais que c'est à la fois des stratégies locales de changer les choix et de se donner des, des objectifs. Et là, ça va dépendre évidemment des caractéristiques du territoire et de la période. Et on voit bien actuellement qu'on ne ferait pas la même chose sur l'automobile. Mais par contre, par exemple, on, a, on peut le faire sur les transports ferroviaires. Enfin, dans notre région, on a beaucoup investi sur le, le ferroviaire et les, et les transports publics parce que ça mobilise des savoir-faire industriels qui était dans la compétence de nos territoires. Il y avait beaucoup de formations. Voilà, donc ça, ça se discute localement, ça se fait aider au niveau national et au niveau international, et, et c'est un, un travail de longue haleine. Par contre, plus on repousse cet exercice-là, plus, euh, et ça, moi, je l'ai vécu, plus on croit qu'on va continuer à ouvrir et à faire fonctionner les mines, moins on investit dans la transformation. Et le jour où tout s'arrête, on a le risque majeur de dire, ben voilà, l'histoire... Euh, L'histoire de demain, ce n'est pas pour nous, on est trop décroché, on est trop loin. Et donc, il y, y a ce travail de responsabilité aussi des élus locaux. Or, les élus locaux, ils sont élus par les mineurs. Et les mineurs, ils veulent qu'on continue la mine. Et là, on est dans un problème de, de, de courage politique et, et de pratique démocratique. Mais c'est vieux comme l'histoire des bassins industriels, la question sur la Pologne. J'ai passé ma vie à, dans des réseaux européens. J'ai beaucoup travaillé avec le, le nord de la Grèce, par exemple. Qui est confronté aux mines de lignite. C'est un maire écologiste à Kozani qui est, qui est maire là-bas. Et voilà, on veut jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis quand ça s'arrête, on, on sombre dans le vide. Uh, Henrique, would you like yes. to? Yes, yeah, yeah, thanks. In, yeah. um, coming back to the question of Poland, of course. Um, It's, this is not a question that is easy and quick to answer because actually a transformation process for that region is a long process of course and it must be a bottom-up process and uh, what we actually need there is technical assistance advice information from the european union and yesterday um, the just transition platform was opened um, by the European Commission uh, I was in the panel there uh, discussing with uh, the three commissioners and other experts in that regard and I think that is a very um, good tool uh, to provide uh, information to all the stakeholders right that they really can um, that they really have someone to ask for how to handle that situation how to use the, uh, this just transition, just transition fund uh, to their purpose and I think of course in Poland uh, and this is also what We experience in our committee work now on the opinion. What um, what certainly has no sense is. Um to invest now, again, in gas infrastructure, right? Uh, it's a so-called rich in technology, uh, because for us, it is these are stranded assets. This is one aspect, it's the economic aspect. But on the other hand, for the future, in a long-term perspective, we all know that the only thing that is worth, and that is you know how you can save money as well, right, is to invest in climate protection, because there's nothing more that costs more, that is more expensive not to take into account that we really have to take care of it right now. So um, in a long term perspective, we really have to transform the economy. And uh, the Just Transition Fund, I think, is a very good tool now. Um, to put into minds of, of the people that um, it's an ecological process that has to be implemented in a social way. And I think we just started the way to, uh, with the Stress Transition Fund um, to do what we have to do here on the European level uh, to, to take into account the people's perspective right who have to live with it who have affection on their everyday life with that transformation process we intend to and we have to do because the climate in the nation, we really have to protect but um i'm very glad and i'm very happy that we can do that as an as a, in, the, in the european parliament as greens or at the local level like we heard today thank you very much for that perspective as all and um we put all our energy in it thank you Thank you. Um, so we're pretty much at the end now. I think we've uh, the time has passed really quickly, but we're we're running we're running out of time now. So um, I would just say um, perhaps to each of the speakers, if you could give just a very short, say one minute kind of political statement summary of um, how we can taking into account all the things that we've discussed and how to make the just transition a success going forward. So, Henrika, maybe as, as you have the floor, if you'd like to, to start. Sorry, yeah. Enrique, ton micro est éteint. OK. OK, thanks. How can we make this transformation process uh, a success? Uh, I think we have a good chance to work on it in the European Parliament if we take into account that uh, the Green Deal has to be in the core of all our legislative work. Uh, and uh, we really have to uh, hurry up as well, because uh, especially in the industry perspective, the decisions we take right now at the moment, in the following years will have consequences for decades. And the decarbonization of the industry is a very important point, but we definitely do have into account uh, the people's sake, right, uh, who have to live with that transformation process, who are affected by that, um, the health is affected, their jobs has affected their whole life and so this transformation process is has to take place not only economically but also socially and this is what the Just Transition Fund is for to leave no one behind and from a green perspective we will fight for it with all our forces and energy thank you and to uh, Munir Oui, d'abord, euh, le fonds de transition juste n'est qu'un outil qui s'adresse à des régions particulières euh, qui ont besoin qu'on renforce l'intervention publique européenne pour qu'ils réussissent la transition. Euh, on ne peut pas euh, attendre que le fonds de transition juste avec 40 milliards change tout quand les plans de relance de centaines de milliards euh, continuent à, à financer le vieux monde. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de parler euh, du green deal et de l'impératif pour l'Union européenne d'accélérer la transformation de l'économie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que cet impératif de transformation de l'économie doit s'accompagner par une réponse sociale et doit s'adresser aux personnes et transformer la réalité du quotidien des gens. C'est avec les personnes et les territoires qu'on réussira cette transition. Donc, moi, je souhaite que euh, ce qu'on a dit sur la gouvernance, la place à l'expérimentation, à l'imagination, soit au cœur de dispositifs. Je ne veux pas qu'on alourdisse ce dispositif par euh, trop de procédures administratives, parce que je préfère que les territoires s'intéressent euh, et, et se préoccupent de l'essentiel. Et puis, euh, je pense qu'on doit apprendre les uns des autres. Euh, moi, euh, à chaque fois que j'entends Jean-François Caron parler de son expérience euh, qui mène depuis de longues années, euh, c'est toujours un plaisir hein, pour moi d'entendre Jean-François. Je souhaite qu'on renforce et, et qu'on aide à la mise en place d'un réseau des territoires en transition, parce que vous avez, vous les pionniers, Jean-François, du tout inventé, prendre. Je pense qu'on peut faire économiser du temps en termes de méthode, en termes de process à d'autres territoires. Et donc, si l'Europe peut aider et financer, je le dis, parce que. Tout ça, ça ne se fait pas sans moyens à ce qu'il y ait un réseau des territoires en transition qui, qui, qui, qui se coordonne, qui permet de, de transférer de l'expérience, de mutualiser des méthodes et des savoir-faire. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle en tout état de cause. Il faut qu'il y ait les moyens, il faut que les forces vives d'un territoire puissent... Uh, inventé et, et proposé. Et nous, on sera uh, durant tout ce processus législatif vigilant et, et, et regardant à ce que ça aille dans le bon sens. Et j'espère que la copie qui sortira du Trilogue sera bien, bien meilleure que celle qui sera adoptée en mois de septembre au Parlement européen any last final sort of words from jean-francois caron oui une minute pour pour dire que enfin moi-même je lui ai dit en privé je, je suis très très apprécionié de comment monir satouri a, a, a, a s'est approprié un certain nombre de choses qu'on a dites et que pour moi bien sûr il y a des questions de formation basique il y a des questions d'outils industriels il y a tout ça, mais d'abord, c'est un problème de changement d'imaginaire. C'est un pro problème de représentation de ce que c'est que le travail, de ce que c'est que le développement, et que donc le, tout ce qui est mécanisme culturel, tout ce qui est mécanisme qui va permettre à aider à changer les représentations au sens sociologique du terme, c'est extrêmement important. C'est vrai pour les élus qui restent dans une logique canal historique. Il faut bien dire ce qui est. Tous les élus miniers d'Europe sont canal historique. Ils restent extrêmement résistants à ces transformations. Et donc, eux-mêmes, ils sont en difficulté, mais c'est vrai aussi de leur population. Et donc, pour ça, les entrées, les entrées par le culturel, les entrées par les aides à la gouvernance ascendante, elles sont extrêmement intéressantes. Les aides aux expérimentations décalées, elles sont extrêmement intéressantes. Je suis devenu président national d en France d'une structure qui s'appelle la Fabrique des Transitions, dont le principe, c'est de créer une communauté apprenante. C'est-à-dire que c'est dans le pair à pair, c'est dans le travail de territoire à territoire que se passent souvent des transformations. Beaucoup de gens viennent à Los Angeles et en repartent en disant, je l'ai vu, c'est possible de faire autrement. Et notamment, je reçois beaucoup de bassins miniers. J'ai beaucoup travaillé avec euh, les Verts allemands, beaucoup, avec beaucoup de, euh, de, de, de Verts et d'élus de, et de toute l'Europe. Et donc, euh, oui, je pense qu'il faut que l'Europe ne mette pas de l'argent que dans le hard, mais, mais soit capable d'accompagner ces processus de transformation intime, les voyages apprenants, le pair à pair, euh, le décalage des représentations. C'est pas, c'est pas ce qui vient spontanément, mais c'est ce qui touche à la transformation profonde et à la capacité de penser autrement. Sinon, on cherche à reproduire le modèle et on va passer du charbon au gaz. On cherche à reproduire le modèle. Voilà, merci de cet échange. So thank you very much to all the panelists. Um, it's been a really interesting discussion. Um, this webinar has been recorded, so it can be um, viewed after. And um, yeah, we we hope you've enjoyed it um, and you've been able to enjoy your lunch break whilst we've been talking about the, the just transition. Um, thank you to the technical team as well for making this possible. And um sorry we haven't been able to answer all of the questions, um, but we we did our best to get, get through some of them. So um thanks again and have a good day. Et merci à notre modératrice, Merci Francesca. <laughs>